d'honneur pour sauver Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo concernant bien sûr le nouveau guide de Morales euh, concernant Momo. Alors tout d'abord, bien sûr, ben, c'est un soigneur, hein, Morales. On va pas se mentir, un soigneur qui a eu toujours une une difficulté à sortir parce que même si bien sûr elle a une réputation de personnage Très compliqué à gérer, notamment à bas, au moyen et low, parce que le perso, bah, on va voir après, mais il peut euh, complètement sauver quelqu'un euh, qui fait n'importe quoi, réussir à le tenir, et avec un petit manque d'organisation, le personnage peut euh, vraiment être ingérable. Donc c'est pour ça qu'elle a une très mauvaise réputation. On connaît tous le fameux Mocus forales, évidemment, le l'hystérie collective autour de il faut tuer Morales et euh, à côté de ça pourtant le personnage à Oello n'a pas forcément une place de choix et même boudé un petit peu par par les joueurs donc c'est quelque chose d'assez euh D'assez paradoxal mais on va, comprendre, on va comprendre ensemble pourquoi justement euh, ça arrive. Alors tout d'abord Morales, qu'on définisse un petit peu quel type de healer, euh, de quel type de healer il s'agit, c'est tout simplement un anti-burst. Donc vraiment, on est là, euh, ça a toujours été un bon anti-burster et c'est un personnage qui est capable de soigner avec son A, hein, le rayon de soin. Ça, elle n'a pas de barre de mana donc c'est que de l'énergie et en gros, en fonction de l'énergie, eh elle va pouvoir remonter... Un allié et c'est des gros gros soins hein, comme vous le voyez alors c'est des valeurs niveau 1 je vais peut-être je vais peut-être harmoniser le tout en mettant de niveau 20 mais le personnage a un très très bon tenu de, de personnes tout simplement sur une cible une cible puisque le soin ne touche qu'une seule personne alors il y a une portée qui est quand même pas dingue dingue mais qui reste correcte Et surtout elle a un gros gros soin par seconde Comme vous le voyez c'est du 400 par seconde C'est plutôt, plutôt efficace Le problème c'est comme vous voyez la barre d'énergie Se vide assez vite mine de rien Et une fois qu'il n'y a plus d'énergie Il n'y a plus de soin sur Morales Donc c'est ça la difficulté Et le personnage on va voir que par son kit Elle a l'un des meilleurs anti-burst du jeu Donc capable vraiment de tenir d'énormes dégâts Et de sauver une cible qui serait morte depuis très longtemps Donc Morales on la voit souvent associée avec des assassins par exemple de la Valar qui peuvent avoir des difficultés pour s'exprimer. Une Morales va vraiment un petit peu comme une, comme une grande sœur ou une maman prendre soin de son assassin. Donc Morales, premier point, le réacteur Caduceus, comme je l'ai dit, elle n'a pas de mana, elle a de l'énergie. Elle récupère 2% de son maximum de points de vie toutes les secondes. Tant qu'elle canalise le, le A. Donc tant qu'elle canalise le rayon de soin, et eh bien elle peut euh, se soigner. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Hein. Je, vais, euh, je vais prendre des dégâts parce que sinon on ne le voit pas. Allez hop, tapez-moi les petits gars. Voilà, merci. Tant que je soigne, vous voyez, je récupère mes points de vie. Donc c'est très très important avec Morales de pouvoir soigner. Parce que même pour vous, ça vous régène. Et si vous jouez avec une Morales, pensez-y, si Morales est dans la merde, elle a besoin d'une cible alliée pour pouvoir se remonter. Vous pouvez potentiellement sauver la vie de Morales en restant avec elle. Donc. On l'a dit, le rayon de soin, 6 d'énergie par seconde, elle a 100 points d'énergie, la petite Momo, et ça rend 377 points, c'est les valeurs niveau 20 bien sûr, euh, points de vie par seconde, ce qui est vraiment énorme. Au héros ou serviteur ciblé, et oui, ça c'est l'un des rares healers qui est encore capable de soigner des serviteurs. Elle n'est pas capable, on a désactivé la possibilité de soigner des camps, mais elle peut soigner des serviteurs. Des petits mêlés, histoire de temporiser un peu plus sur les euh, sur les dégâts de structure, ça peut ne pas être ridicule. Après 2 secondes sans canaliser Rayon de Soin, elle régénère 5 points d'énergie par, par, par seconde. Pardon. Donc en gros, vous régénérez votre énergie hors fight. Mais donc ça veut dire que si vous avez claqué toute votre énergie et très très vite et n'importe comment, eh bien euh, elle peut plus se euh, régénérer. Et si elle commence à taper, etc., bah, elle perd sa régène. Donc c'est quelque chose d'assez délicat à faire et c'est comme ça aussi qu'on épuise une Morales quand on l'affronte. C'est l'idée de lui griller euh, son énergie très vite. Donc on va, voir, on va voir ça après, mais il y a, plein, il y a plusieurs manières de euh, vider l'énergie de Morales. Possibilité de changer euh, de cible en la réactivant ou interrompre sa canalisation en, lançant, en la lançant sur le lieutenant Morales. Donc en gros vous pouvez faire appuyer sur D, appuyer sur A ou appuyer sur mort à la S elle-même direct, c'est tout simplement pour annuler la canalisation du A. Personnellement moi je le fais au D, je vous conseille de prendre le réflexe de le faire au D parce que ça marche avec plein d'autres persos des, euh, où les passifs ont une interaction, euh, on peut penser à, à Chacal par exemple et autres. Ensuite on a la protection et évidemment les deux cumulés rendre le personnage très très intéressant pour protéger une cible euh, en difficulté. Temps de recharge 11 secondes, elle n'a pas de mana et ça ne coûte pas d'énergie donc elle a un sort elle a deux sorts gratuits on verra mais elle a deux sorts gratuits donc il n'y a qu'un seul sort qui coûte de l'énergie c'est son soin. Donc la protection confère 30 points d'armure au héros allié ciblé pendant 3 secondes. Ça c'est quand même très intéressant parce que, en gros si un mec se fait, blé, se fait détruire vous pouvez et le tenir au heal et lui mettre de l'armure. Donc c'est là où on voit vraiment l'impact euh, d'anti-burst de Morales puisque 30 d'armure cumulée au, à votre soin permanent, très compliqué de tomber quelqu'un. Donc évidemment vous l'avez déjà compris, euh, Morales a un, un souci, c'est évidemment comme c'est beaucoup beaucoup de soins euh, où elle protège, elle tient quelqu'un en vie, forcément... Morales va, euh, enfin en gros les Antilles vont être très intéressants contre Morales évidemment Mais on verra qu'il n'y a pas que ça Morales ensuite a son E, grenade de distorsion, temps de recharge 12 secondes Lancer une grenade dont l'explosion peut être déclenchée manuellement Celle-ci repousse les ennemis proches et leur inflige 456 points de dégâts Donc en gros comme vous l'avez vu c'est un bump vous pouvez faire péter très très vite Ça peut avoir beaucoup de réactivité pour repousser un adversaire Imaginons que là le hardcamp c'est des alliés euh, On veut leur sauter dessus Hop, Vous les dégagez direct Ou à l'inverse vous pouvez ramener les mecs vers vous Pour ramener potentiellement offrir un kill à votre faciliter une engage d'un tank ou autre, donc ça, ça peut être très intéressant. Maintenant, attention, ça c'est la grosse erreur que beaucoup de Morales font, c'est euh, dès que vous avez le CD E, comme vous n'avez pas de mana, bah, euh, je spam, je spam, je spam. Attention, typiquement, vous jouez avec un ETC ou n'importe quel type de tank, vous euh, jouez avec un Keltas ou une Liming, euh, les mecs vont vous, enfin, ils vont pas vous insulter, parce que c'est pas bien, mais pensez-y, un assassin, s'il y a le tank qui vient de mettre un contrôle et que vous mettez un bum derrière, pour un Keltas, pour une Liming ou pour n'importe quel type de carry, c'est impossible de suivre ce genre de choses. Donc attention à votre utilisation de E. Le E... Vous pouvez l'utiliser évidemment en finisher Si un mec est vraiment mal placé Que votre tank n'a pas réagi Bah oui vous pouvez le ramener bien entendu Mais gardez-le surtout pour aussi potentiellement Vous sauver la vie Donc attention à ne pas spammer le E C'est le meilleur moyen de faire rater euh, les spells Les compétences de vos alliés Donc attention à ça Gardez-la par exemple pour annuler les contrôles euh, Potentiellement ennemis Par exemple vous êtes contre un ETC Vous pouvez lui annuler Vous avez votre anti-pogo avec vous Avec la grenade ou ce genre de choses Donc attention à ça un garage qui s'approche un peu trop, on le dégage, etc. etc. Pensez bien à faire euh, ce genre de choses. Et les dégâts sont quand même pas, pas dégueulasses. Hein, 15-156, c'est pas dégueu. D'ailleurs, Morales, il faut y revenir, mais c'est un soigneur, distance, qui a de très bonnes auto-attaques. 182 de dégâts, surtout que son auto-attaque est ultra fluide. C'est vachement intéressant. Regardez, hop, le projectile est en cours, je peux toujours bouger. C'est euh, vachement fluide comme auto-attaque. Alors, l'auto-attaque est ridicule, le bruit est ridicule, mais honnêtement. Le personnage est très agréable au niveau de son hit and run Donc ça c'est vraiment vraiment cool Et elle a des dégâts qui sont quand même très très corrects en auto-attaque Morales. Et surtout sa cadence d'auto-attaque est assez rapide Pour un soigneur eh bah, c'est assez important Donc parlons un petit peu des points faibles de Morales avant d'attaquer les talents On a parlé justement du fait qu'elle a du soin uniquement mono-cible Donc là vous commencez déjà à voir un des problèmes de Morales C'est les dégâts de zone Les dégâts de zone elle va avoir énormément de mal à tenir tout le monde Et en l'occurrence en l'occurrence, Morales a également, donc les Antilles. c'est de la logique pure, un personnage qui fait beaucoup de soins en mono-cible, lanti c'est très très très très fort, mais un autre problème de Morales, comme vous le voyez, dans son kit, elle est très vulnérable au dive, très très très vulnérable à des personnages qui euh, pourraient la contrôler, pourraient la mettre hors d'état de nuire, pourraient la bouger un petit peu au milieu de l'ennemi, etc. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, le heal, si jamais Morales est stun, ça coupe le soin de Morales. Donc ça, c'est important, important. Comme c'est une canalisation mobile, un silence ou un stun coupe le heal de Morales. Donc ça peut être très intéressant en mode, bah, on, dégage, on dégage Momo et pendant ce temps, on focus quelqu'un d'autre. Ça peut être pour couper le lien. Sachant qu'il y a beaucoup de Morales qui ont du mal à gérer leur heal. Elles hein, appuient une fois sur A et ensuite... C'est fini, non non, Morales vous devez avoir votre A et votre, votre doigt sur votre A et votre D quasiment tout le temps Couper les soins en fonction de ceux qui en ont besoin euh, Là je lui en mets un petit peu, hop je peux lui mettre la, la protection, hop je dois soigner les autres Vous devez être ultra réactif Morales, la plupart des gens considèrent que c'est un personnage qui est vraiment débile à jouer C'est loin d'être, bien sûr c'est pas le personnage qui mécaniquement est le plus difficile Mais c'est typiquement le soin, quand j'ai fait ma vidéo et je vous invite à aller la voir la From Zero to Hero sur les soigneurs Morales c'est typiquement le cas de figure pour, je trouve que pour, pour s'entraîner sur le rôle de heal, le rôle de soigneur, c'est un très bon personnage parce que c'est avec ce genre de personnage où on comprend bien le boulot de soigneur. C'est-à-dire que vous avez des ressources et vous devez les donner à la bonne personne. Parce que si vous les donnez pas à la bonne personne, vous allez perdre le teamfight. Donc vous avez un soin, une protection, pas plus. Donc vous ne pouvez pas remonter tout le monde à la Malfurion, euh, tranquillité, bam, bam, j'ai beau être nul, j'appuie sur R, ah, je remonte tout le monde, ah, incroyable non, là, votre, vos ressources sont limitées, donc vous devez les placer sur les bonnes personnes. Donc ça veut dire ne pas soigner le mec, certes, qui a 20% PV, mais qui est près de la fontaine, et soigner plutôt le mec qui est à 60% PV, mais en train d'en prendre plein la gueule. Donc c'est vraiment un personnage où vous devez réfléchir à qui a le plus besoin à ce moment-là, ça, etc., etc. Sachant que, comme on l'a dit, son heal est sur une portée qui est assez limitée, votre placement est très important. Attention à pas vous faire bait. Attention à pas vous faire bait aussi, potentiellement, vous pouvez mettre la protection... La grenade pour aider si des mecs viennent dessus, mais attention, votre placement est la clé bien sûr avec Morales et la gestion de votre soin qui doit être soigné à tel moment dans un teamfight est tout simplement crucial. Personnellement, Morales c'est un soigneur que j'adore. Quand je dois jouer heal en master, euh, Morales c'est l'un des soigneurs sur lequel je suis le plus à l'aise et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le perso. Je le trouve très intéressant euh, personnellement à jouer, notamment pour tout le rôle et pour tout le comment dire, tout le tout justement de cette priorité des soins, etc. Je trouve ça super cool. Commençons par les niveaux 1, hein, puisqu'avec le rework de Morales, on a eu pas mal de choses qui ont changé. Alors globalement, Morales n'a pas trop totalement été chamboulé par ces reworks. Euh, mais le truc quand même, c'est qu'en en fait, on a plein de talents qui étaient plus tard, qui arrivent, qui ont été fusionnés, cumulés avec euh, des, des, des choses de base. Par exemple, par exemple, nous avons euh, du coup. Bon, L'auto-attaque elle n'a pas changé, le retour d'énergie augmente la portée d'attaque de base de 1,1 m, Les attaques de base portées à des héros génèrent 4 points d'énergie. Globalement, ce talent, moi je l'ai toujours adoré sur Morales, parce que si vous faites un bon hit and run avec Morales, c'est simple. Là vous gagnez 1 m de portée, donc moins de danger, de, de, enfin, moins de prise de risque. Et surtout.. Les... Alors il y a quand même la prise de risque de devoir mettre des auto-attaques, hein, qu'on soit clair Mais les attaques de base portées à des, gér... des héros génèrent 4 points d'énergie Votre consommation en énergie c'est 5 points sur le A Donc c'est simple, si vous pouvez auto attaquer des héros ennemis C'est simple, vous n'avez quasiment pas de problème d'énergie Et c'est pour ça que ce talent est immensément fort Mais, parce qu'il y a un mais, vous devez auto-attaque Contre certaines compositions vous ne pouvez pas auto attaquer C'est pas possible je suis pas encore sûr, mais je vais peut-être sortir une vidéo qu'on a faite en tournoi où justement bah, le soigneur de mon équipe EOEA EO a, a joué Morales et on l'a vu dans cette game, il pouvait pas forcément s'approcher pour soigner les, les mêlés parce que sinon il se faisait attraper, il y avait trop de trucs à contrôler, des chacals etc. qui euh, pouvaient le mine à tout moment et autres, euh, des Rexar etc. des choses qui voulaient l'attraper, donc c'était pas facile pour lui de s'approcher donc c'est toujours délicat, et donc l'auto attaque est bien mais par exemple, moi je, ce talent je l'évite contre des Kel'Thuzad par exemple parce que c'est le meilleur moyen contre Kel'Thuzad. Pourtant, pour dire « Morales contre Kel'Thuzad, c'est bien. S'il y a de lanti c'est génial. Le problème, c'est que tu vas servir de chaînon vivant, enfin de blocs de glace vivant pour pouvoir euh, chaîner justement deux personnes. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça que par exemple, contre du Kel'Thuzad, je ne vais pas trop jouer le retour d'énergie, je vais plutôt privilégier d'autres talents. Alors pour commencer, l'automédication. Pendant les deux premières secondes de la régénération d'énergie, rayon de soin rend 100% d'énergie en plus augmente l'énergie maximale de Lieutenant Morales de 10 points. Alors, c'est pas énorme, énorme, énorme, mais en gros, vous, euh, vous tout simplement, c'est hors fight, vous régénérez plus vite votre énergie. Le petit passif quand même, qui est cool, c'est que ça augmente de 10 points votre énergie, donc ça veut dire bien potentiellement 2 euh, secondes de plus de heal avant d'être home. Alors personnellement je pense que c'est l'attrape-couillon ce talent, euh, peut-être qu'avec le temps il va prendre des up et tout, il va être fort, mais en fait pour moi si vous jouez bien les deux autres talents, vous n'avez pas besoin de celui-là en fait C'est pas mauvais hein, sur le papier, mais c'est un peu plus pour ceux qui n'arrivent pas à gérer leur énergie plus qu'autre chose Et ensuite on a le on dégage, le on dégage, chaque héros adverse touché avec la grenade de distorsion rend 3 points d'énergie Récompense, une fois 15-0 touchés, le temps de recharge de grenade de distorsion passe de 12 à 9 secondes il n'y a pas de consommation de, de, de points, enfin il n'y a pas de, de coût en énergie sur le Z et le E Donc c'est quand même assez cool Une fois 30 héros touchés, la zone d'effet de grenade distorsion augmente de 25% Plus facile pour toucher plus de monde, plus facile pour appliquer du coup les effets sur la grenade On verra qu'il y a pas mal d'effets sur la grenade avec les talents Et surtout, bah, potentiellement toucher plus de monde, nous potentiellement emmerder un peu plus de monde Le petit bémol de ce talent c'est quoi C'est tout simplement que ce talent, eh bien ça rend de l'énergie par les grenades, c'est cool. Mais c'est que 3 points, là où c'est 4 points par auto-attaque. Vous allez me dire, bah si, bah du coup, tu touches une grenade 3, 4 personnes, c'est bon. Le problème de ce talent, c'est comme je vous le disais avant, ça vous incite à eux n'importe comment. Donc, si vraiment vous pouvez pas vous approcher, c'est ok. Mais attention quand même, parce que ce talent... Enfin, en fait, si vous pouvez pas vous approcher, ces deux talents sont bien. Mais... Je préfère personnellement le retour d'énergie surtout que le long dégage va vous, va, va, vous prendre, va vous faire donner des mauvais réflexes Très souvent va vous inciter à balancer votre E n'importe comment Donc si vous ne tombez pas dans le piège, oui ce talent est bien, ce talent est bien. Euh, Avoir plus de CD sur le E ça veut dire avoir plus d'impact dans les teamfights aussi mais personnellement je préfère le retour d'énergie Les dégâts d'auto-attaque de Morales sont loin d'être dégueulasses Et en plus de ça, bah, l'énergie ça fait que vous n'êtes jamais Oum avec ce genre de talent ta... Niveau 4, et là on a eu pas mal de changements sur les talents Ces talents qu'on voyait déjà mais Qui ont été pas mal boostés et survitaminés On va commencer par le réacteur cellulaire parce que c'est un super talent Temps de recharge 20 secondes Lieutenant Morales, donc ça déjà c'est un très bon point Ça a été euh, baissé Lieutenant Morales dépense 30 points d'énergie pour récupérer 30% de son maximum de points de vie en 3 secondes Alors avant c'était en 4 secondes était, je crois que c'était plus par contre c'est 40% en 4 secondes mais, Donc certains peuvent imaginer que c'est un nerf mais non c'est un up Parce que certes elle prend moins de montant maximum de PV mais c'est soigné en plus rapidement Donc c'est plus réactif Quand vous êtes dans la merde vous allez être soigné Alors que oui 60% en 6 secondes Waouh wow, sur le papier ça a l'air incroyable mais vous êtes mort en fait Ça s'appelle Malganis l'autre ultime Mais euh, le réacteur, bon après le réacteur célulaire on peut l'utiliser quand on veut Le problème c'est quand même que ça sacrifie 30 points d'énergie donc il faut faire attention mais cumulé avec le retour d'énergie par exemple ça peut aller assez vite Effet passif génère 2 points d'énergie chaque fois que protection réduit les dégâts Jusqu'à un maximum de 10 points d'énergie par utilisation Donc ça c'est intéressant parce que c'était l'ancien Z qui a été incorporé de base sur le réacteur cellulaire On va pas se mentir le réacteur cellulaire c'est le talent à jouer sur Morales euh, Très fort, très réactif euh, dans toutes les situations c'est génial Après moi il y a un talent que j'aime beaucoup euh, par, par expérience C'est le bouclier de distorsion même si je conseille le réacteur cellulaire Bouclier de distorsion les héros adverses touchés par la grenade de distorsion sont ralentis de 50% pendant une seconde. C'est quand même très bien. Morales n'a pas de contrôle direct parce que même si vous avez un bump, c'est pas du slow, c'est rien de, de, de vraiment direct. Après avoir été repoussé, et conféré euh, après avoir été repoussé et conférant lieutenant Morales un bouclier équivalent à 6% de son maximum de points de vie. Alors déjà ça fait que vous ne perdez pas un truc con, mais on pourrait dire qu'on perd on perd le slow le temps que le mec est bump. Déjà le bump l'animation du bump est quand même assez rapide et surtout le mec est slow à partir du moment où il a été éjecté. Ah bah après avoir été éjecté, donc quand l'éjection est terminée Donc ça c'est cool, ça veut dire que vous n'avez pas de perte sur le slow Et 50% de slow pendant une seconde, c'est quand même un bon contrôle Surtout que derrière, et que ce soit offensivement défensivement Si vous avez besoin de vous en aller, bah ça peut vous aider Si vous cherchez à, à faire tuer quelqu'un, ça peut aider aussi euh, Je parle d'un adversaire, bien sûr, pas votre équipe Confère euh, <rire> 6% de votre maximum de points de vie Le bouclier se cumule jusqu'à 5 fois et le bouclier est permanent donc, il ne, il ne, perp... ne s'arrête pas avec le temps. Donc, ça peut être pas mal pour le pré-stacker dans... avant les teamfights et autres. Maintenant, le bémol aussi, c'est que ça vous incite à utiliser le E parfois un peu YOLO. Pour stacker votre bouclier, donc réacteur cellulaire encore une fois Très intéressant mais personnellement j'aime beaucoup le bouclier de distorsion Ensuite on a le déclenchement de traumatisme Qui est pas mauvais non plus, subir les dégâts Lorsque les points de vie sont inférieurs à 40% de leur maximum Confère 40 points d'armure pendant 3 secondes Cet effet a un temps de recharge de 40 secondes Donc C'est pas mal quand vous êtes contre du gros gros Burst dive, euh, je sais pas moi du, de la tracer, du tracer Genji Qui vous saute dessus, du Zeratul et tout C'est vrai que ça peut être pas mal, euh, sachant Sachant qu'on a mis aussi le réacteur Caduceus niveau 20 amélioré, l'ancien 20 on l'a mis sur le 4. Effet passif, la régénération des points de vie qu'on fait par réacteur Caduceus passe de 2% à 4% par seconde au maximum de points de vie de lieutenant Morales. Donc c'est très intéressant pour votre propre survie. Donc les trois talents sont géniaux et c'est à vous de pallier le pour ou le contre. C'est quand même très intéressant aussi le déclenchement de traumatisme. Donc là vraiment c'est plus, plus je dirais une préférence personnelle, sachant que c'est de l'armure, avant c'était de l'armure physique, là c'est de l'armure générique. Donc compte du burst, dive, c'est vrai que le déclenchement de traumatisme est cool. Racteur cellulaire de manière générale est très bonne. Et bouclier de distorsion c'est un peu plus. Peut-être un peu plus contre du poke à longue distance et haute pour. Euh... Mais ce qui est bien c'est un bouclier qui dure en permanence, c'est un gain de points de vie maximum en fait. Tant que le shield est là, vous avez plus de points de vie en fait. Donc les trois sont quand même très intéressants. Niveau 7, alors niveau 7 malheureusement il y en a un qui domine un peu les autres C'est le blindage en vanadium Quand un allié porteur de protection est étourdi ou mobilisé Protection lui confère 25 points d'armure supplémentaires Donc là déjà, voilà Vous êtes là pour soigner un mec qui se fait permastun, qui se fait contrôle etc Vous n'avez pas de purification, Marlès n'a pas de purif Mais à l'inverse, le mec prend donc 30 plus 25 on est sur quelque chose de très, très intéressant en termes de protection pure, puisque euh, le... Alors, les, les, les valeurs d'armure ont beaucoup changé sur Morales, elles ont fait des sacrés yo yo mais 30-25, on va pas se mentir, c'est excellent. 55 d'armure sur un mec contrôlé, enfin donc stun ou route, immobilisé ou étourdi, c'est énorme, sachant que la durée de protection passe de 3 de secondes à 4 secondes. Et il est à 55 d'armure, le temps du contrôle, le temps du route, le temps du stun. On va pas se mentir, c'est excellent. Et même s'il n'y a pas de, de stun, bah vous avez une seconde de supplémentaire sur le Z. Sachant que vous n'avez pas de ressources, le, le CD effectif entre chaque Z est meilleur. Donc c'est très intéressant de la vanadium. Même s'il n'y a pas de stun ou de, de route, il a un effet qui est quand même assez intéressant. Ensuite, on a la protection, la kinésithérapie. Protection dissipe tous les ralentissements qui affectent la cible et son temps de recharge est réduit de 3 secondes. Donc ça c'est pas dégueu hein, bien entendu. S'il y a beaucoup, beaucoup de slow, il y, a pas, il y a peu de stun et de route, mais qu'il y a beaucoup de slow, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça dissipe le slow. Alors le problème de, des slow, c'est que généralement les persos qui slow, euh, alors c'est pas toujours vrai, hein, mais par exemple un Arthas, bah, ok tu dissipes le slow mais il le remet instant. Donc à voir quel type de ralentissement euh, il y a dans l'équipe ennemie on va dire Ensuite le Medi-Drone, rayon de soin, soigne les cibles de protection Ça c'est vraiment le deuxième talent de set. j'aurais dû peut-être en parler en deuxième Les alliés bénéficiant de la protection reçoivent 75% des points de vie rendus par le rayon de soin à un autre allié Ça c'est génial, euh, lorsque justement vous allez avoir des héros qui vont faire beaucoup de dégâts de zone Ça fait que si vous mettez votre protect sur un mec et que vous soignez pendant ce temps quelqu'un d'autre Ça peut arriver sur du double, du double focus Par exemple l'équipe ennemie Il y a deux gars qui vont sur un et trois gars qui vont sur un autre Tu mets protection sur celui qu a, qui a besoin Vraiment de protect direct Un peu de heal sur lui, ensuite vous pouvez swap, vous pouvez changer Ça fait que vous pouvez du coup avec Morales soigner Deux, deux alliés, ça c'est vraiment vraiment cool Et en plus de ça, bah, ça fait trois alliés Puisque vous, vous soignez vous même en soignant Donc c'est assez intéressant le Medi Drone, Vraiment c'est un talent où ils ont fait des choses Pas sur ce patch là mais avant et honnêtement c'est très très bien mais blindage en vanadium c'est quand même monstrueux Les niveaux 10 il y a eu beaucoup de changements Le drone de stimulant qui est passé à 70 secondes Donc c'est vraiment pas mal euh, Augmente la vitesse d'attaque d'un héros allié de 75% Et sa vitesse de déplacement de 25% pendant 10 secondes Donc faut pas oublier que bien sûr on pense au drone de stimulant Pour la vitesse d'attaque Attention à pas confondre avec le nano boost d'Anna hein, C'est la vitesse d'attaque le steam de Morales Donc il euh, bah, y a des persos qui ne profitent pas de la vitesse d'attaque Je veux dire vous mettez ça sur euh, une liming, Bon elle s'en fout un peu de sa vitesse d'attaque Mais à côté de ça, la vitesse de déplacement qui est augmentée de 25%, ça fait qu'avec 70 secondes de temps de recharge, vous pouvez la lancer. Si vraiment un mec est dans la merde et que, je sais pas, votre Enor est mort et qu'il y a vraiment un mec qui est dans la merde, bah, drone de stimulant, vous mettez ça sur un tank, ça peut lui sauver la vie, le mec s'en va ou quoi que ce soit. Après, le problème, c'est qu'il y a un effet, un effet c'est que on a un peu l'impression de cette fait nano-boost donc quand un tank se fait stimulant, généralement... Il a presque envie de rentrer dedans Donc ça dépend bien sûr de la situation Mais faut pas oublier que ça donne 25% du vitesse de placement Donc ça peut sauver les miches de quelqu'un Mais le talent, le niveau 10 Assez, et pourtant beaucoup de gens l'oublient euh, Mais je vais vous dire pourquoi Le transport de Medivac est tout simplement le niveau 10 à jouer en très grande euh, La plus grande partie des cas sur Morales Pourquoi Parce que le Steam, vous ne pouvez pas le lancer sur vous-même. Vous pourriez vous le lancer sur vous-même, ça serait très, très pratique hein, pour pouvoir repartir d'un Teamfight et autres. Mais c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment dommage malheureusement. Alors que le transport de Medivac, c'est à première vue déverrouille les capacités transport Medivac et renfort. Renfort qui était un niveau 20 du Medivac. Ces capacités partagent le temps de recharge 45 secondes de temps de recharge. Donc c'est vraiment faible. Hein, c'est moins d'une minute. C'est plutôt bien. Transport Medivac cible un emplacement pour un transport Medivac pendant 10 secondes. Au maximum avant le décollage. Les alliés peuvent faire un clic droit pour monter à bord. Donc en gros, j'appuie là-dessus. Je peux pas sortir avant 3 secondes, mais hop, je suis dans une dans un Medivac qui a sa propre barre de points de vie, j'y reviendrai juste après et en gros, ça a une portée très très grande sur la carte, c'est pas full global mais c'est un grand global et ça peut te permettre d'atteindre un point à un point B extrêmement rapidement. Alors par contre, quand vous lancez le le, le Medivac L'équipe ennemie, est, est, normalement, a une petite alerte en disant Attention, l'ennemi a demandé un transport Medivac Donc, ça c'est très très cool Il y a une portée limitée, ça j'aimerais bien que ça saute un jour La portée minimum que vous voyez avec le cercle rouge qui est complètement débile Vous allez dire, bah attendez, bah si, c'est normal, c'est con de mettre un Medivac ici pour ici Eh bien non, figurez-vous À quoi peut servir le Medivac On l'a dit que vous êtes très très vulnérable au dive On est très très vulnérable au dive En quoi le Medivac peut être cool le Medivac a sa propre barre de points de vie. Donc il peut vous permettre de vous soigner. Alors, comme vous l'avez vu, ça c'est intéressant. J'ai pas fait exprès, mais c'est très intéressant. Comme j'ai mis du temps à le claquer. Attention quand même, les dégâts en, en Medivac, vous prenez aussi des dégâts. Quand vous êtes. Le Medivac est parti, il n'est pas invulnérable. Donc vous pouvez vous faire détruire pendant euh, que vous êtes en l'air, comme il vient de se passer. Mais en gros, à quoi sert le Medivac C'est. Avant le bunker de Blaze. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour créer une deuxième barre de points de vie. Et vous replacer dans le teamfight potentiellement et vous sauver la vie. C'est vraiment, vraiment pour ça que Medivac est l'ultime joué sur Morales. Bien sûr, comme avec un, un portail Medivh ou un bunker de Blaze, les alliés doivent prendre le Medivac si jamais il y a besoin. Mais même si vos alliés ne prennent pas le Medivac, c'est pas grave. Ça vous permet pendant ce temps de vous replacer. Sachant qu'il y a un autre point aussi, comme certains heals, et eh bien vous pouvez vous remonter... Vous voyez le réacteur cellulaire m'a remonté pendant que j'étais médiva... dans le medivac. Donc vous pouvez vous purifier de, de... En plus ça purifie comme un bunker Ça purifie deux dots Ça purifie par exemple même d'un antil. Ça purifie tout ça pendant que vous êtes dans le, dans le medivac. Donc c'est vraiment vraiment important Comme deuxième barre Faut vraiment le voir comme une deuxième barre de point de vie Alors par contre attention mettez le en semi smartcast Parce que malheureusement des fois moi en smartcast je me suis fait avoir je voulais le lancer trop, trop près, du coup, il se lançait pas. Après, attention, pensez bien qu'il y a 3 secondes de délai avant de lancer le Medivac. Mais euh, bah, si après, vous allez rentrer pas dedans, hein, tant pis pour eux. Il hein, y a un moment donné où il faut rentrer. Vous pouvez attendre une, deux secondes. Si les mecs rentrent pas, ils avaient déjà 3 secondes pour y aller. Après, bien, si le mec arrive, vous le voyez, il est au bout du fight, il vient vers vous. Bien sûr, c'est cool. Donc, ça peut avoir double utilisation. L'utilisation globale, par exemple, on a fait le boss sur Valmody du bot. Attention, ils sont peut-être au boss top. Hop On va faire un Medivac top lane. Et... À côté de ça, ça peut vraiment vous permettre d'avoir, un... en tant que healer, parfois on ne vous écoute pas toujours sur les calls, vous mettez un medivac à côté de votre équipe, ça, souvent les gens vont quand même être en mode, dans un fight, ils vont pas forcément y penser, mais hors fight, quand vous êtes à côté de l'équipe et que vous mettez un medivac, pensez à ping aussi avec votre medivac, mais généralement les mecs vont faire, bon ok, euh, bah, allons-y alors, hein, allons-y et prenons le medivac. Get in the chopper et du coup c'est assez cool, mais surtout la deuxième barre de point de vie pour vous, pour vous sauver Parce que bien sûr plein de gens se disent bah ouais mais le steam c'est cool pour aider une Vala etc Mais en fait si vous êtes morte, Vala n'aura pas d'aide Donc vaut mieux être en vie et pouvoir soigner que... Euh, que être mort et bah oui mais j'ai mis un stimulant pour ma Vala Genre c'est pour ça que le medivac est très très intéressant Nouveau point Alors ça il va falloir du temps d'adaptation et ça risque d'être très rageant Mais nouveau point très important vous avez perdu votre Valar Imaginons qu'il a fait n'importe quoi Vous n'avez pas pu la sauver Il y a un sanctuaire Nous sommes sur sanctuaires d'Enferno Il y a un sanctuaire Non on a, on a dit Valmody On est sur Valmody Donc on reste sur Valmody Il y a le troisième tribu Synonyme de Malédiction qui arrive La, la Valar n'arrivera pas à temps Ça met un Medivac Pour l'allier Mort qui peut du coup de la fontaine arriver sur votre position Et vous avez le contrôle dessus En plus vous réappuyez sur l'activable Et ça ramènera votre pote dessus Donc ça c'est super cool Le problème c'est comme c'était un talent niveau 20 Et que les gens sont pas encore adaptés à ce que ce soit de base Il faudra du temps d'adaptation Mais c'est génial d'un point de vue possibilité Encore une nouvelle utilisation du Medivac possible Donc ça c'était un ancien niveau 20 qui est rendu de base Et ça c'est franchement trop trop bien donc voilà pour le Medivac, euh, le CD est très très court aussi donc il faut, faut vraiment pas hésiter à l'utiliser même si attention c'est votre deuxième barre de point de vie. Si vous l'utilisez trop pour de la navigation sur la carte, bah en teamfight vous pouvez l'avoir dans le, dans le baba, euh, parlant, vous pouvez l'avoir dans l'entrée des artistes. Euh, du coup euh, on va attaquer le niveau 13 qui est un palier uniquement sur la grenade. Alors je vais commencer par le plus simple. Le choc systémique, les héros touchés par grenade et distorsion Infligent des dégâts réduits de 30% pendant 3 secondes C'est le rayon réducteur de Morales tout simplement Et comme la grenade touche en zone C'est un rayon réducteur de zone Il n'y a juste pas euh, le slow Mais avec le 4 il y a potentiellement slow plus réduction des dégâts Donc c'est plutôt agréable choc systémique vraiment très intéressant et c'est là où vous voyez l'intérêt du niveau 1 potentiellement c'est de faire proc les talents niveau 13 plus souvent un autre point qui est très intéressant et très oublié c'est la grenade IEM euh, on pense souvent à Varian le, le fameux variant pour briser les boucliers ennemis un, un personnage qui est totalement oublié pour cette fonction c'est Morales à une époque était sorti pas mal c'était la mode les anti-shield pour euh, permettre d'avoir un petit peu une place de niche pour certains personnages Anzo rappelez-vous il, il avait à une époque un anti-shield Et eh bien la grenade IEM donc inflige 219 points de dégâts supplémentaires en 2 secondes Donc de base ça veut dire que votre E fait 474 points de dégâts niveau 21 et un DOT de 219 points de dégâts en 2 secondes, donc c'est quand même pas dégueulasse en termes de dégâts et jusqu'à 912 points de dégâts supplémentaires au bouclier donc ça détruit les boucliers très très rapidement donc ça c'est plutôt plutôt cool euh, contre de la Zarya et tout c'est vrai que ça peut, être, ça peut être intéressant même si le choc systémique reste très fort et enfin, nouveau talent au chevet des malades la prochaine attaque de base de Lieutenant Morales inflige au héros touché par la grenade de distorsion un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 6% de leur maximum de points de vie Ok ok euh, Un talent vraiment euh, qui a du panache. Effet passif, les attaques de base portées au héros infligent un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1% de leur maximum de points de vie. Donc c'est plutôt cool. Alors je sais pas si c'est cumulable et du coup ça monte euh, à 7%, ça m'étonnerait, mais euh, c'est possible que ça, ça passe à 7% du coup de maximum de PV. Là-dessus là j'avoue que j'ai pas fait le test. Mais en tout cas bah, 6% de maximum de PV Donc c'est un petit burst et avec la portée au niveau 1 hein, bah Moi j'avoue que c'est un talent qui me plaît bien En solo queue quand il y a besoin d'un peu plus de Et même en team d'ailleurs hein, quand il y a besoin d'un peu plus de dégâts Un peu plus de burst bah, Ça peut être très intéressant Honnêtement les trois talents sont cool je conseillerais quand même le choc systémique Qui vous vous tromperez jamais sur ce talent Alors que par exemple des talents sur les auto-attaques bah, Vous n'allez pas toujours pouvoir le faire mais comme je l'ai dit le 1 avec la petite portée d'auto-attaque mais même sans vous pouvez tout à fait le jouer Et les auto-attaques de Morales sont super fluides Donc c'est vachement agréable de hit and run avec Momo Donc moi je trouve ça très très cool et Niveau 16, ah ta... euh, pardon je voulais pas le prendre par contre faut Hop, et acteur faut cellulaire, ta... blindage, medivac, choc talent. systémique niveau 16, ta... niveau 16, le talent générique de Morales c'est le soin front, sans frontières euh, Canaliser rayon de soin sur un héros pendant au moins 3 secondes Lui permet de récupérer 566 points de vie en 3 secondes quand le rayon de soin se termine alors ça il n'avait pas besoin de, de buff ce talent mais on l'a boosté un petit peu Zorman parce que c'est quand même un talent niveau 16 Mais c'est surtout pourquoi qu'on joue ce talent, c'est pour la portée augmentée de 30% sur le A Donc vous avez moins besoin de vous euh, mettre hors de position pour pouvoir toucher un allié Donc ça c'est très cool mais surtout eh bien, une fois que vous avez swap, donc là le, on sent vraiment que les développeurs connaissent Morales parce que quand vous avez soigné un mec et qu'il faut vite bouger sur un autre et eh bien si vous avez soigné le mec pendant 3 secondes à la sortie il a un petit bonus en plus en mode bah c'est ton soin d'après séance maintenant je m'occupe d'un autre donc c'est vraiment dans les soins d'urgence je trouve ça vraiment vraiment cool maintenant on a le séquenceur de bouclier qui est excellent aussi Protection obtient une deuxième charge et sa portée augmente de 60% alors qu'est ce que donne le séquenceur de bouclier bah, avec le 1 c'est déjà très, int enfin, le, le 7, pardon, c très intéressant puisque ça dure plus longtemps et euh, il y a aussi avec le Drone, ça peut vous permettre de soigner potentiellement trois personnes. Vous mettez un shield sur un gars, un shield sur un autre et vous soignez un troisième et les deux autres sont soignés. Donc ça peut être vraiment vraiment intéressant mais surtout aussi c'est l'intérêt, c'est la portée bien sûr, pour encore une fois prendre moins de risques pour pouvoir poser l'anti-burst. Généralement par exemple vous avez des tanks qui vont aller très loin, pas toujours simple d'aller les soigner et eh bien c'est vrai que la, la séquenceur de bouclier est très très cool 60% de portée supplémentaire c'est énorme hein, regardez c'est euh, tout simplement énorme pour pouvoir aider de très loin tout en soignant un pote en fait vous soignez par exemple la vala qui se fait dive pendant ce temps vous pouvez quand même mettre un shield sur votre tank et euh, tout en soignant l'autre et hop vous en avez un deuxième s'il y a besoin de lui mettre une armure en permanence donc ça peut être vraiment cool et imaginons vous avez le Medi-Drone, bah, ça peut vous permettre de soigner quelqu'un, genre même une Tracer, très très très loin de vous, ça peut vous permettre de soigner euh, aussi la Tracer. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin on a la primo-intervenante, tant que le Lieutenant Morales dispose de plus de 60 points d'énergie, l'effet I de rayon de soin est augmenté de 20%, donc 20% de heal supplémentaire. Et la vitesse de déplacement du Lieutenant Morales, et de la cible de rayon de soin, augmente de 15%. Donc on va pas se mentir, encore un anti-burst monstrueux, par contre, tant que c'est à plus de 60 points d'énergie. Donc là c'est vraiment pour moi... Uniquement si vous avez le niveau 1, celui-là qui est vraiment vraiment viable et que vous pouvez auto-attaque. 15% du coup de movement speed en plus, ça veut dire que vous allez vraiment protéger le gars et le mec peut partir. C est, c est, imaginez plus ça avec la durée de la protection et tout. Là, le gars, euh, compliqué à tomber. Hein, compliqué à tomber. Et en plus, bah, vous pouvez vous aussi vous extraire plus facilement. Donc, personnellement, les trois niveaux 16 sont très forts. Même si je pense que de manière générale, le Soin sans frontières reste le euh, talent 16, vraiment, euh, où vous vous tromperez jamais. Celui-là est vraiment, vraiment très cool. Et celui-là aussi. Niveau 20. Niveau 20. On va commencer par euh, le, les améliorations d'ultime. Après tout est bien, on va pas se mentir, tout est bien au niveau 20, on va commencer par l'hyper réactivité. Dans les situations où vous avez joué le stimulant, le stimulant amélioré est très fort puisque ça baisse le temps de recharge du drone de stimulant de 70 à 35 secondes, donc c'est plutôt pas mal, et porte le bonus à la vitesse de déplacement de 25% à 50%, donc 50% de move speed, et pendant ce temps le mec tape quand même, n'oublions pas, à 75% de vitesse d'attaque, hein, donc c'est quand même pas dégueulasse, et... Euh Porte le bonus de vitesse de déplacement de à 50%, le mec, c'est une fusée, et 35 secondes de temps de recharge, sachant que le, le Steam euh, lui dure une dizaine de secondes, voilà, ça 10 secondes, ça fait que vous avez 25 secondes de temps de recharge sur le R. Hein, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Euh, donc euh, si vous êtes parti sur le Steam, le Steam amélioré est vraiment bien. Zone sûre, à leur sortie du Medivac, les alliés sont immunisés contre tous les dégâts pendant 3 secondes. Réduit le temps de recharge des capacités de transport de Medivac de 15 secondes. Ça, c'est encore une fois très fort. 30 secondes de temps de recharge sur le Medivac, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Euh, et à côté de ça, l'immunité aux dégâts, c'est quand même pas dégueulasse non plus. Même si... Contestable, enfin, c'est pas forcément le vin à prendre quoi Mais c'est quand même toujours intéressant Il y, y a moyen de faire des choses très très cool en, en teamfight par exemple euh, deuxième, euh, deuxième reprise de fight ou autre Hop, on prend le medivac, on ressort Même s'il si est détruit, c'est pas grave, on a la protection euh, Soin palliatif, protection rend la cible impossible à tuer pendant une seconde Si la cible dispose de moins de 50% de son maximum de points de vie Quand l'effet qui la rend impossible à tuer prend fin Elle récupère 8% de son maximum de points de vie On va pas se mentir, c'est excellent Parce que vous êtes là pour anti-burst un gars, au niveau 20, généralement, beaucoup de joueurs ont, euh, de avec des héros, beaucoup de, beaucoup de talents très très forts, et des, encore plus de burst encore plus de possibilités de faire quelque chose. Donc, c'est, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un tas dingo, d'une hein, seconde de me confier par Morales. Et si le mec a moins de 50% de son point de vie quand le Z prend fin, c'est pas grave, hein, c'est pas au moment où le truc est lancé, c'est au moment où le truc prend fin, boum, instantanément, il reprend 8% de son maximum de points de vie. Sachant qu'à ça, vous avez votre heal et tout, donc c'est quand même... Très, très très très très très très très très agréable Et Ce qui fait que ce talent est vraiment fort Parce que ça vous incite Déjà ça peut vous permettre de, de sauver le mec euh, D'une seconde supplémentaire Pendant lequel il peut faire des dégâts Imaginez euh, le Zul'jin vient de claquer à Tazdingo à la fin du Tazdingo vous lui remettez, euh, vous lui remettez ça C'est quand même pas dégueu Et, euh, mais à côté, enfin, le, le talent est vraiment très très fort Pour le coup Les petits 8% de maximum de PV en plus bah, Ça peut faire la différence en late game euh, Sans compter qu'au niveau c'est, bah, En plus ce qui est intéressant c'est qu'au niveau 16 vous avez potentiellement deux Z Donc potentiellement deux fois ce, ce, ce proc Donc ça c'est cool, c'est très très très agréable Et enfin seconde opinion, touche au moins deux euros avec la grenade à distorsion Réduit son temps de recharge à deux secondes Personnellement je vous conseillerais le soin palliatif Qui est vraiment euh, très, très très très très intéressant euh, Pardon, au 16 pardon, j'aurais dû mettre soin sans frontières Je vais réinitialiser les talents Hop, réacteur cellulaire, blindage vanadium Hop, choc systémique, soin il sans frontières Et enfin euh, du coup le soin palliatif Donc ça c'est le build un peu générique que j'aurais tendance à vous conseiller sur Morales Mais il y a plein de choses à faire Grenado 1, Grenado 4 Enfin même vous n'êtes pas obligé, pas parce que vous partez Grenado 1 que vous partez Grenado 4 hein, Mais Grenado 1 avec, euh, avec euh, je sais pas le réacteur cellulaire ou le déclenchement de traumatisme Honnêtement tous les talents sont vraiment cool sur Morales Il y a très peu de talents vraiment poubelle euh, à l'heure actuelle sur Morales contrairement à une époque Peut-être la kinésithérapie qui est pas forcément dingue je trouve Mais euh, c'est même pas non plus poubelle c'est juste Ouais, il manque un petit truc à ce talent, peut-être une mini, insensible un si jamais vous dissipez le slow, le mec est insensible au slow pendant, ou, ou juste, il peut pas être slow pendant une seconde supplémentaire ou je sais pas, un truc comme ça, ça serait, ça serait cool, euh, parce que bah, le problème c'est c'est vraiment le talent qui a pas été changé et qui est euh, pff, bof quoi, bof bof bof, après bien sûr tu as une réduction de temps de recharge, du Z, mais je trouve pas ça, je trouve pas ça dingue, euh, je, je trouve vraiment pas ça dingue. Donc voilà pour ce qui est du, du rework morale, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez euh, pas bah, à me donner vos impressions. Si la vidéo vous a plu, tout ça, tout ça, à liker et euh, suivre les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Merci encore, Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Je t'ai pleuré, mon camarade. versé euh, de l'arme, loin des formes.